Salut et bienvenue, petite vidéo consacrée à la monnaie libre. On va faire un petit bilan des semaines 49-50. Donc concernant le financement en euros, on est passé de 17 000 à 21 150 euros. Donc c'est une super bonne nouvelle moi je trouve. On va aller voir un petit peu sur le site comment ça se passe. On arrive à 42%. Il y a 307 contributeurs et il reste 16 jours. Concernant mon petit projet de 500 dons, 500 euros, on arrive à 298 donateurs. Et puis dans cette vidéo je voulais mettre un petit peu en lumière ce que j'ai fait des dons qui m'ont été faits. J'ai reçu 30 000 euh, Junes. J'ai commencé à, à faire des dons. Donc j'ai fait un don au développeur de, de la monnaie libre. J'ai également fait un don à Totoro qui m'a beaucoup aidé pendant le financement euh, participatif. Et puis j'ai également fait des dons à Gildas pour la calligraphie du logo de la monnaie libre que j'ai utilisé pour faire le logo de la monnaie libre de Montpellier. J'ai également fait un don à Monnaie Libre 06 pour les futurs junistes. J'ai également fait un don pour euh, le financement euh, d'Airbnb Junes et le financement participatif d'un emploi agricole. Le plus important pour moi, c'est d'échanger et de partager la monnaie libre. Une monnaie n'a de la valeur pour moi hein, que parce qu'elle est échangée. Enfin, c'est ce qui est bien avec la monnaie libre, c'est qu'on on la donne facilement, on en reçoit facilement et je trouve que ça fait un cercle vertueux. Voilà pour cette petite vidéo, je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt pour la suite.